Merci à vous tous, c'est si Bienvenue sur ma chaîne, euh, ma foi euh, qui commence à devenir euh, de plus en plus importante puisque vous êtes presque 13 000 à me suivre. Je suis toujours étonnée, bon, que vous soyez aussi nombreux pour mes petits tirages. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent des questions sur les présidentielles 2022. Donc, on va regarder ce qui sort, hein, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, euh, bah, qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection. C'est vrai que la situation commence à devenir explosive en France, puisqu'on a les médias qui commencent quand même, enfin, à dire de plus en plus de vérités, hein. une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas Ça, c'est vrai que c'était ressorti, hein, les fameux petits poissons, vous savez, hein vous vous souvenez, qui remontent à la surface, donc les vérités qui commencent à arriver, à remonter justement à la surface et qui permettent aussi à beaucoup, beaucoup de personnes de s'éveiller. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, c'est vrai que ça va pouvoir peut-être changer les choses. Alors, on va regarder. Je vais prendre mon jeu Résilio. Donc, je ne vais pas faire un tirage en 4 parce que c'est pas facile. Mais on va faire avec les lettres. Donc, E-L-E-C-T-I-O-N-S. Donc, ça va faire 8 cartes. Donc, on va faire le mot élection. On va voir ce qui sort. Voilà. Donc, je ne vais pas regarder la coupe. Donc, y aura-t-il des élections en 2022 en France donc 8 cartes, on va voir. On va faire 2 rangées de 4. Hein. Voilà. En plus 2022, ça fait 2 et 2 4. Donc c'est pas mal finalement. On a à la fois les chiffres et les lettres. Alors, j'étais en train de compter. Donc, élection, là, oui. Donc, c'est au singulier. Alors, pour le pluriel, on va mettre un S. Bon, alors, ça fera, euh, euh, ça fera effectivement 2022. Ouais, si on, si on veut. Et puis, on, bah, on va rajouter quand même le S ici. Bon, je vais essayer de ne pas me déconcentrer. Alors, ici, on a des gens qui s'accrochent. Ici, on a quelqu'un qui s'amène avec son chameau. Ah, on a, euh, on a, on a je ne sais pas, une propagande ou un appel et une bouée à la mer. On a quelqu'un qui a peur. Ça, ça peut être les bureaux de vote ou euh, les gens qui y travaillent. Là, on a éventuellement quelqu'un qui est réprimandé. Là, on a les médicaments. Tiens, ça sort. Et là, on a encore quelqu'un d'inconnu. Alors, on a plein de choses. A plein de choses. En fait, ici, là, ça fait penser à Jean euh, Machin. Pardon, je pas très bien, Machin. On va dire Castor. Allez, si vous savez qui c'est, hein Castor, c'est pas de moi, hein? c'est quelqu'un d'autre qui l a surnommé comme ça. Le, donc le Premier ministre, hein? vous voyez, en fait, il a pas de, il a des lunettes et, et il a pas de cheveux. Et c'est des gens qui s'accrochent. Moi, ça me fait penser à l'équipe gouvernementale qui s'accroche ici, sachant que le plus jeune ici, ça pourrait être Caligula, hein? parce qu'il est plus jeune, donc il est plus petit. Bon, voilà. Et puis, il pourrait être de nouveau ici. Ou alors, c'est, euh, comment il s'appelle Gabriel. Alors, celui-là, il est vraiment mal nommé. Hein, parce qu'il porte un prénom euh, d'archange ou d'ange. Mais franchement, lui, euh, pff, lui, c'est plutôt le... le c'est plutôt le, le... Comment dire Le diable, lui. Hein, franchement. Hein. Enfin, bref. Je, je m'égare. Bref. Donc, il y a éventuellement l'équipe gouvernementale avec le jeune ici. Donc, on va dire que c'est euh, Gabriel ici. Et ma, Manu euh, Caligula ici. Qui commence à avoir peur d'ailleurs. On va considérer que c'est notre fameuse équipe gouvernementale ici. Alors ici, il y a toute une organisation. C'est des open space. Moi, ça fait penser quand même au bureau de vote. Je ne sais pas pourquoi. Là, on a quelqu'un d'inconnu. On a une bouteille à la mer. Ici, Donc euh, quelqu'un qui arrive là. Qui va commencer à se faire connaître. Là, on a les histoires de médicaments et là, on a encore quelqu'un d'inconnu. Alors, ce n'est pas une réponse claire et nette. Hein. Vous avez remarqué, c'est un tirage qui est un peu bizarre, qui me montre plutôt un petit peu le contexte là, le contexte là avec les médicaments ou l'injection. Et ici, on a une femme qui est sans visage. OK. Mais ça ne me donne pas encore la réponse. Ça ne me dit pas non, il n'y aura pas d'élection. Ça me dit simplement qu'il y a deux personnes qui, qui arrivent. Il y en a une qui est cachée, avec une espèce de, de, de capuchon. Et l'autre qui est plutôt une, une personne féminine. Alors là, on a ici quelqu'un qui va avoir des problèmes. Alors ça peut être d'ailleurs en relation avec les histoires de médicaments. Et donc avec le gouvernement. Bon, bon on a des informations intéressantes. Mais j'ai pas la réponse. Moi, j'ai pas l'impression qu'on n'aura pas d'élection quand même. Parce que pour l'instant, euh, c'est en train d'être organisé. Hein. Ah, on va voir. On va, on va regarder ici là. Alors, la fameuse tondeuse que j'avais sorti dans les prévisions de novembre. Alors je sais ce que c'est maintenant, c'est le chômage. <rire> Ben oui, c'est les aides au chômage qui vont être suspendues pour les personnes, justement, qui ne passent pas la tondeuse. C'est-à-dire qui regardent les autres travailler, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, les gens qui attendent. Bon. Euh, à mon avis, c'est ça. Mais enfin, là, cette carte-là, je pense pas que ce soit le chômage. Pas dans ce contexte-là. C'est quelqu'un qui est en train de, de vouloir faire table rase. C'est ce qui vient de venir aller en tête. Hein, Puisqu'il tombe la pelouse. Donc il fait table rase ici. Par rapport à 1, 2, 3, 4, 5 personnes du gouvernement. Ok. Je, vous suis, je suis mes intuitions là. Alors ici, on a une espèce d'escalier en colimaçon. Ouais, mais on ne sait toujours pas qui c'est qui arrive. Mais enfin, il y en a un qui arrive là, qui va prendre l'escalier en colimaçon. Là, on a. Des choses qui vont s'alléger, à mon avis, par rapport aux médicaments. Et là, on a des grosses discussions de personnes qui sont cachées. Bon, ça, c'est le gouvernement actuel hein, qui est en train de faire ses petites magouilles, ses petites brainstorming, voilà, pour savoir comment est-ce qu'il pourrait continuer à s'accrocher et à rester en place. Mais pour l'instant, je n'ai pas une absence d'élection, hein. Ce pas ce que je me dis. On va reposer la question. Est-ce qu'on va avoir des élections, oui ou non On a quand même des choses qui, est, qui vont être pardon, un petit peu prises dans une tempête. Hein. On voit que le, l'espèce le, de cocotier, là, euh, il est secoué. Donc, il y a un vent de changement, là. Moi, j'analyse ça comme ça. Il y a des choses qui vont bouger alors ouais ben vous voyez c'est encore manu Alors caligula si vous voulez mais c'est lui là je vous dis moi c'est cette cette cette image là pour moi c'est lui c'est lui qui va être secoué là et un vent de changement je vous dis depuis le plus début il va pas rester ce gars là mais il veut ça il va s'accrocher bon euh, Qu'est-ce que je pourrais avoir comme information sur ces élections Alors, du coup... Bah, écoutez, euh, là, c'est le hamac. Hmm. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'élection. Le hamac, c'est quand c'est le repos, c'est quand il n'y a personne. Alors, ça peut être l'abstention. Enfin, oui, mais enfin, bon. Et... Et, et, et quelqu'un qui se prépare à jeter quelque chose, des pierres. Oh là là, ça c'est ça, ça, ça commence à devenir menaçant, là. Bon, en fait, pour moi, ce, ce qui veut dire, c'est que les gens, ils n'ont plus envie d'aller voter. Ou Là, ils en ont marre, quoi. Abstention, hein. Là. Et que là, les gens se préparent plutôt, euh, ma foi, euh, alors je ne vais pas dire à la guerre, mais enfin, euh, quand on met des pierres dans les mains, c'est qu'il y a la contestation dans l'air, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe, en tout cas qui va se passer. Alors, il y a aussi des choses mondia mondiales, euh, pardon, des choses, oui, mondiales, c'est ça, hein, au niveau de la planète, là. Donc, il va y avoir une influence au niveau mondial, donc des informations, espérons que ce n'est pas une guerre, hein. Une confrontation qui est en préparation là, mais c'est curieux parce que ça ça peut ne pas être que en France, ça peut être aussi dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est en mouvement, hein ça arrive, et ça arrive même très rapidement. On a des événements qui vont arriver sur 2022, je pense vraiment que c'est 2022 et qui vont entraîner un changement important. avec des attaques sur une personne. Et donc cette personne est bien alors j'espère que c'est lui là, hein. Que vous connaissez bien maintenant j'espère que c'est lui qui va être en panne voilà enfin, on va le remettre à côté et qui fait que euh, ce qui me vient en tête moi c'est que c'est qu'il va y avoir quelque chose très important et très violent puisqu'on a la carte ici alors possiblement au niveau mondial mais pas que et en france aussi et qui fait que lui, là, il va subir vraiment une attaque en règle. Hein. Et donc, la panne. Bon. Alors ça, je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Bon. Et alors, ici, on a bien des choses qui vont s'alléger avec les médicaments. Hein. Je sais que c'est un gros souci pour vous, mais il euh, y a des choses qui s'arrangent par là. On ira regarder après, puisque ça arrive comme ça. Donc, si ça arrive comme ça, c'est que c'est un élément important. Alors, du coup, euh, donc les gens, ils en ont marre. Ils n'ont pas envie de voter. Ils vont contester. Il y en a un qui vont en prendre pour son grade, là. D'accord. Et alors Donc, élection ou pas euh, bah, J'ai juste euh, la, la ville, les gens. Bon, OK. La vie en société. Donc, ça, c'est l'étranger. Ok, donc ça, c'est les villes de l'étranger ici qui vont intervenir. Ouais, on va avoir tellement d'éléments. Je ne peux pas vous dire qu'on n'aura pas d'élection, mais je vais, je vais dire qu'on va avoir des événements qui vont certainement avoir une influence sur les élections. Alors, ici, il y a quelqu'un qui se repose. Donc, je ne sais pas qui c'est. Je pense pas que ce soit Caligula. Ça m'étonnerait. Ben non, parce que, regardez, j'ai le marteau. Il y en a un qui va être mis hors d'état de nuire, hein, franchement. Alors ça, je ne sais pas qui c'est, mais moi, là, le marteau, j'aurais tendance à le mettre avec cette carte-là et avec cette carte-là. Alors, c'est qui celui-là qui se repose, là Il y en a un qui a les doigts de pied en éventail, mais je ne sais pas qui c'est. Oups, pardon. Alors... Il y a ici des disputes. C'est bizarre quand même. C'est vrai que ça fait penser quand même qu'il pourrait ne pas y avoir d'élection là. Parce qu'on a quelqu'un ici qui ne fait rien et qui reste devant son ordinateur. Donc, euh... Et là, on a quand même des gens qui ne sont pas d'accord. Je ne vous dis pas comme ça va bouger en France dans les prochains mois. Bon. Euh, alors quoi euh, Je vais insister lourdement, donc euh, élection ou pas, alors Ça va être organisé, quand même. On va avoir des élections qui vont être organisées, mais qui vont être, à mon avis, retardées. C'est ça que je comprends. C'est ça, vraiment, c'est ça que je comprends. Et ça explique pourquoi j'ai ça. Les gens sont en attente de pouvoir voter. Alors, euh, par exemple, euh, par ordinateur, hein, c'est possible, hein. Pour ceux qui peuvent, peuvent pas se déplacer ou qui sont loin, enfin bref, il y a une attente. Bon, donc les élections, la première réponse, je dirais que ça va être retardé à cause d'événements en France, mais aussi internationaux, où il y a des histoires de conflits là. Qu'il y en a un qui va vraiment euh, avoir affaire à, à de la violence, en tout cas là, qui, qui va avoir, à mon avis, avoir des, des problèmes qui va être attaqué ici, on le voit ici. Et il va y avoir beaucoup de contestations. Ok. Ouais, je ne vous dis pas comme ça va bouger. Alors, on va regarder un peu au niveau des médicaments, là. Savoir un petit peu si on peut avoir des informations, pourquoi pas. Est-ce qu'on va être un petit peu, euh, comment dire, euh, on va pouvoir souffler par rapport à toutes ces contraintes, par rapport euh, à la pilule anti-Covid ou par rapport à euh, que c'est ça, hein, par rapport à l'injection, qui pourrait être aussi visible ici, hein. Donc, il y a des cerveaux qui vont se mettre à l'ouvrage. Alors ça, ça peut être effectivement les gens qui sont très intelligents, hein, super cerveau. Donc, qui vont cogiter, euh, qui vont parler, euh, voilà, qui vont, qui vont intervenir. Les chercheurs, les scientifiques, les médecins, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire Eh bien, ils vont nous dire qu'on va droit dans le mur. <rire> oh, Peut-être pas dans le mur, parce que c'est une espèce de, de truc là, de poteau, je ne sais pas quoi. Mais ils vont dire que ça ne marche pas. Donc, il y a un espoir que les choses s'arrêtent. Alors, ils vont nous dire que ça ne marche pas. Mais est-ce que ça va permettre quand même que euh, les choses s'arrêtent En tout cas, les choses vont être allégées. Alors, allégées ou arrêtées. Parce que là, ça veut dire que ça ne marche pas. Mais est-ce qu'on va être libéré de tout ça J'ai quand même l'impression que oui. Hein. J'espère. Hein. Alors, est-ce que ça va arrêter tout le bazar Oui, il y a... Une espèce d'engrenage qui va être bloqué, là. Hein, en fait, on peut y voir à la fois le virus, mais enfin le virus, vous savez comme moi que de toute façon, c'est fini depuis un an, tout ça. Hein. Enfin, à mon avis, hein, c'est fini depuis un an. Donc, c'est plutôt les espèces d'engrenages, là, qui, en train... qui sont en train d'être bloqués. Bon, OK. Donc, ça devrait s'arrêter, tout ça. Bon, ben, on a pas mal d'informations, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh... la réponse à la question, c'est élection retardée. Parce qu'il va y avoir, ici et là, de la confrontation, de la violence. Moi, j'ai l'impression que ça va être au niveau international aussi, puisqu'on a la planète. Il n'y a pas que en France, mais il y aura aussi en France. Et que lui, là, eh bien, ma foi, il va vraiment se faire attaquer de toutes parts. Voilà. Donc, élection retardée. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une autre information Là, j'avais parlé de quelqu'un euh, ici, qui était éventuellement en route, qui prenait l'escalier en, en collimation, donc, euh, qui est, mais qui est caché. Et qui veut faire table rase, hein, la, fameuse, euh, la fameuse tondeuse, hein, on peut l'interpréter différemment. Dans le tirage de novembre, c'était plutôt les, les aides au chômage qui, euh, qui allaient être suspendues. Et là, et eh bien, moi, c'est quelqu'un qui veut faire table rase. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît Allez, on peut y aller comme ça. C'est quelqu'un. Alors, on le voit de dos, hein. c'est comme fou. Hein. C'est quelqu'un que l'on voit de dos qui est en train de mettre des choses en place, de ranger des choses. Euh, c'est des containers, ça. Donc, il est en train de mettre des choses en place, je dirais. Mais je ne sais pas. C'est le pied de le... montre, ici. Donc c'est quelqu'un ah, qui est peut-être retardé. Une question de timing, là. Mais on ne le connaît pas. Moi, pour moi, on ne le connaît pas. Voilà. C'est quelqu'un qui, voyez, qui est en train de, de se battre encore un petit peu, qui est dans des difficultés, là, pour sortir euh, euh, d'une espèce de, de, de, de, de barrière, de prison. Enfin, il y, y a quelque chose qui est un petit peu dans une situation difficile actuellement et qui commence à sortir de des espèces, de encore une fois, de barrières. Vous voyez, la, la personne, elle est à la, à la limite, à la frontière. Elle va pouvoir passer de l'autre côté, à mon avis. Et donc, on a bien quelqu'un qui arrive. Mais je ne sais pas. Mais je n'arrive pas à voir qui c'est. Hein. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un d'inconnu, ou alors de pas très médiatisé, en fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander d'autre Euh... Ah oui, alors je sais que les, les histoires de passe, hein, vous, avez, vous avez vu maintenant l'Assemblée nationale, bon, bah ils gouvernent tout seuls dans leur coin, hein, apparemment. Hein. <coughs> que le Sénat a dit non, ils s'en fichent complètement. Donc, euh, si j'ai bien compris, ils ont prolongé le passe jusqu'à fin juillet 2022. Bon, d'accord. Mais tiens on va regarder, est-ce que, euh, est que ça va être possible, ce... ou plutôt, est-ce que le passe va vraiment, vraiment, vraiment durer jusque là Ouais, donc c'est bien les questions d'enfermement, d'accord. On veut enfermer les gens, mais est-ce que ça va durer jusque là Alors, quelqu'un qui met une pierre à l'édifice. Donc, quelqu'un qui est en train de mettre une barrière. Donc, de le de le bloquer, quoi, en fait. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un blocage. Moi, j'ai pas l'impression que ça irait jusqu'en jusqu juillet 2022. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. On veut bien enfermer les gens, là. ouais, Mais là, il y a des gens qui sont en train de, de bloquer ça. Ça va être bloqué. Est-ce que tu peux me, me confirmer? Ouais, les gens ils sont en colère en fait. Il y a trop de colère par rapport à ça. Là, on le voit bien. Le personnage, il est, euh, il est pas content quoi. Et donc, est-ce que ça va euh, s'arrêter d'une façon ou d'une autre? J'insiste, oui, parce qu'il y a trop de discrimination. Ok, alors il y a quelqu'un qui court après un camion. Ça, ça veut dire que... Euh, attendez. Quelqu'un qui court après un camion. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. Alors j'avais mis la, la, la vidéo sur pause, donc je viens de comprendre en fait. C'est pas quelqu'un qui court après un camion. C'est en fait quelqu'un euh, pour qui le camion s'arrête. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait du stop. Et le camion s'arrête pour laisser monter euh, bah, le, la personne, la petite fille ou je ne sais pas quoi. Donc le camion qui s'arrête, puisque j'étais en train de demander si le passe allait continuer, bah, ça veut dire que le passe va s'arrêter. Voilà. J'ai juste besoin de me concentrer un petit peu. Donc ça va s'arrêter. Et pour moi, ça va s'arrêter avant juillet. Confirmation. Ouais, alors pareil, hein, il ne faut pas que je sache. Bon, okay. C'est encore secret. Bah oui, mais enfin moi j'ai envie de savoir. Donc, euh... Ok, les mains sur le clavier. Ouais, donc euh, ça va être communiqué tout ça quand même. Même si au départ euh, on n'est pas trop censé trop savoir de choses, c'est en train de se mettre en place en fait. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. On voit que les mains, vous voyez, il y a des gens qui travaillent pour nous là. Il y a des gens qui nous aident et qui sont cachés. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en parler. Donc, il ne faut pas que je, je, que je dise trop de choses sur ces personnes qui travaillent dans l'ombre, là, pour nous aider. Bon, OK. On va s'arrêter là, euh, aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de me suivre. J'espère que j'ai réussi à vous remonter un peu le moral. Euh, tenez bon, hein. C'est ensemble qu'on va y arriver, en fait. Et surtout, surtout, ne vendez pas votre âme au diable. C'est-à-dire ne cédez pas à la pression, ne vous faites pas injecter euh, ce que vous savez. Parce que d'après les sources que j'ai, et j'en ai quand même plusieurs, différentes, eh bien ça change des choses dans votre sang, dans votre ADN, dans votre âme, dans votre personnalité. Donc euh, évitez. Et d'ailleurs à ce sujet, euh, j'avais pris des petites notes. Voilà. Allez regarder un petit peu ce qui s'est passé... Euh, au concert de Travis Scott. Voilà, j'ai marqué son nom parce que c'est pas quelqu'un que je connais. Travis Scott. Allez regarder ce qui s'est passé lors de son concert. Euh, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses et vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, que je ne peux pas non plus trop euh, voilà, trop expliquer. Mais euh, ne vendez pas votre âme au diable, en fait. C'est vraiment ça. Ne cédez pas la pression. Euh, N'oubliez pas qu'il faut que vous donniez votre consentement, il faut que vous acceptiez le pacte pour accéder au lieu de loisir, de joie, de plaisir, etc. Il faut votre consentement. Sans votre consentement, euh, il n'y aura rien qui sera fait. Voilà. Donc, vous avez le libre arbitre. Mais ne vendez pas votre âme uniquement pour aller vous amuser. Quoi. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Hein. Parce qu'après, vous ne serez plus le même. Ou la même. C'est différent si vous faites ça, par exemple, pour aller voir quelqu'un qui est très malade, ou aller à un enterrement, ou assister les derniers instants de quelqu'un, voyez Ou quand il y a quelque chose qui part du cœur, hein, quand l'intention est différente. Je crois qu'à partir de ce moment-là, vous êtes davantage protégé. Parce que l'intention derrière, elle est pure. Vous le faites pas pour vous, vous le faites pour quelqu'un d'autre. Mais si c'est uniquement pour aller vous amuser, je vous le déconseille fortement. Voilà. Bon, je vais finir là-dessus. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies. Merci encore euh, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Comme vous le savez, je ne peux pas faire des tirages tout le temps. D'ailleurs, quand je fais des tirages pour les personnes, je ne prends que deux consultations par jour, pas plus. Et donc, j'attends vraiment d'avoir des énergies euh, hautes euh, pour pouvoir vous faire des tirages, on va dire, euh, pertinents. Bon, bah écoutez, euh, passez une bonne fin de semaine et à bientôt. Au revoir.